Que de geia baché bacaya, reke de gaia bascori sheke bascora, reke de ya kara bassho ke de geia, reke de baya kori sheke de geia bacaya, re baya kori sheke de gaia bantara basseka, reke de bascora basseki baba, reke de basseki de kara Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Papa Yahweh. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, fonction de Dieu, je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, âme te bénit car je sais. Que tu es là, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là parce que quand tu donnes rendez-vous, toi-même, Seigneur, mon Dieu, tu es présent. Tu es le premier à honorer parce que tu aimes que tes enfants viennent à tes pieds pour te magnifier, pour te parler, pour communier avec toi. Je sais que tu es là, Papa Yahweh. Je sais que tu es là que Je sais que tu es là onction de Dieu Je sais que tu es là Je sais que tu es là Papa Yahweh Oh, je sais que tu es là mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Et c'est parce que je sais que tu es là que je suis heureuse d'être là ce soir pour conduire la louange, pour conduire l'adoration, pour conduire ce moment avec Papa Yahweh.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 Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta direction ce soir. Alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de, si de Dieu, est si merveilleux, Oh quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour Il est si haut qu'on ne peut le surmonter si profond. Qu'on ne peut le sonder, il est si vaste, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu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 L'amour de Dieu pour moi. C'est l'amour de Dieu qui fait que nous sommes rassemblés là devant lui. Viens adorer le Seigneur, ô oh bien-aimé. Viens adorer celui dont l'amour est haut, est si haut qu'on ne peut le surmonter. Celui dont l'amour est si profond qu'on ne peut le sonder. Celui dont l'amour est si vaste qu'on ne peut le contourner. Ô oh Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi aujourd'hui pour nous baigner dans le flot de ton amour. Pour nous baigner, Seigneur mon Dieu, dans ton amour. Et Seigneur mon Dieu, pour être rempli de ton amour, pour communier dans ton amour, merci Seigneur, Alléluia. Viens adorer le Seigneur, bien aimé, viens adorer le Seigneur, viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Euh. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur, bien aimé. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur, et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur, et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur ce soir. Viens ce soir être rempli de la présence de Dieu. Viens être rempli de la puissance de Dieu. Viens maintenant même sous les rayons de l'amour de Dieu. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour.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 Alléluia, Alléluia, je veux louer Dieu, je veux adorer, je veux adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix, il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Seigneur, nous sommes conscients que tu nous as aimés, que tu t'es sacrifié pour nous. C'est pourquoi ce soir, d'un même cœur, nous marchons vers toi, Père. Nous marchons vers toi, Seigneur, tous unis dans la joie, pour te bénir, te glorifier, en ton temple sacré. Pour te bénir, te glorifier, en ton temple sacré. Nous marchons vers toi, Seigneur, tous unis dans la joie. Seigneur, regarde comment tes enfants sont en train de s'avancer vers toi ce soir, pour venir t'adorer, pour te bénir, te glorifier, dans ton temple, Sacré, tu es la vraie lumière, dans notre nuit, c'est toi qui nous conduis, nous t'acclamons avec des chants de joie. Seigneur, nous venons vers toi avec des chants de joie, avec des chants d'adoration ce soir, parce que c'est toi notre lumière. C'est toi la lumière qui nous conduit Dans la nuit de ce monde Tu es notre lumière Et tu fais de nous des enfants de lumière Tu es la vraie lumière Dans notre nuit C'est toi qui nous conduis. Nous t'acclamons Avec des chants de joie Alléluia, bien aimé élève la voix et commence à dire que tu es là pour adorer ton Dieu Adorons Jésus Oh adorons l'éternel Dieu Adorons le lion de Judas Adorons Elohim Oh adorons Étoiles brillante du matin Adorant Papa Yahweh En oh, adorant notre Papa responsable Adorant le Lion de Judas. En oh, adorant l'éternel des armées Il est assis sur son trône Adorant celui qui est sur le trône Oh, adorons notre papa, adorons Jésus, oh, alléluia Hosanna, alléluia Hosanna, adore ton papa, alléluia Hosanna, Seigneur nous marchons vers toi, en te disant alléluia, Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Seigneur, visite tes enfants ce soir. Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Seigneur, chaque personne qui va se connecter, Dire tout qui va se plus tard, père. Cette zone visité vient de m'en visiter. toi qui as si sur le trône. Alléluia Louia, alléluia Allez, Louia, Ozana. Allez, Louia, Ozana. papa Yahweh. Adorons le lion de Judas. Adorons Elishama. Adorons Papa Yahweh. Adorons celui qui est sur le trône. Adorons l'étoile brillante du matin. Oh, Alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Seigneur tu mérites notre adoration, tu mérites toute la gloire, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Shalom, shalom adorateur et adoratrice, que le Saint-Esprit te visite ce soir, que l'onction de Dieu te touche là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te parle directement ce soir, que le Saint-Esprit te remplisse et se manifeste maintenant dans ta vie. Alléluia, que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Alléluia, qu'au-delà de ma voix tu entends une autre voix, la voix du Saint-Esprit que le Saint-Esprit te rencontre ce soir, que ce soir tu es ta visitation, que ce soir soit le soir de ta visitation que tu n'échappes pas à cette visitation parce que Dieu t'aime, parce que tu es venu à la rencontre de ton Dieu tu as tout laissé pour venir à la rencontre de ton Dieu, que ce soir soit le soir de ta visitation, que ce soir tu possèdes, que ce soir tu possèdes que ce soir tu parles directement à ton papa, que ce soir tu parles à ton Dieu, gloire soit rendue à Dieu, louange à toi papa pas toi qui parles directement à tes enfants à cet instant. Toi qui visites tes enfants ce soir. Oh, Père éternel, aucun de tes enfants... Aucune de tes filles, aucun de tes fils connectés ne dorme ce soir sans être dans tes bras, sans parler avec toi, Seigneur, parle-leur maintenant, parle-leur dans leur sommeil, parle-leur au Père éternel, tes enfants ont besoin de t'entendre, tes enfants ont besoin, Seigneur mon Dieu, d'entendre ta voix, d'entendre ta douce voix, d'entendre ce que tu veux, Alléluia, gloire à ton nom Jésus, merci éternel. Bien-aimés, nous allons démarrer ce soir, je vous invite à prendre le livre de juges, Juge chapitre 16, prenez vos Bibles, Juge 16, versets 22 à 28, j'aimerais commencer par là. Juge chapitre 16, versets 22 à 28, je lis la parole de Dieu. Alléluia, Juge 16, 22 à 28. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertissent. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alléluia. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois et qu'un d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici dans un passage où la parole de Dieu a dit précédemment que l'Éternel s'était retiré de Samson. Parce que Samson avait fait ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit que l'éternel s'était retiré de lui. Mais j'aime bien le verset 22 qui commence par « cependant ». Alléluia, bien aimé, ses cheveux recommençaient à croître. Notre Dieu, il ne reste pas en colère avec nous à toujours. Non. Si tu penses qu'il y a quelque chose que tu as fait à ton Dieu, et que pour ça, quelque chose est en train d'être retardé, et que là, là même, tu ne sais pas. Non, non, non. La parole dit que malgré le fait que Dieu s'était retiré de Samson, les cheveux de Samson recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et la parole de Dieu dit que les princes des philistins étaient en train de rendre un sacrifice à leur Dieu, à Dagon. Ils étaient en train d'adorer leur Dieu, ils étaient en train de célébrer leur Dieu. Alléluia! ils ont envoyé Samson, c'est-à-dire Samson était devenu leur jouet. C'est comme ça que quelquefois dans ta vie, devant, à cause, devant certaines circonstances, tu deviens un peu le jouet du diable. Parce que tu as péché contre ton Dieu, tu es en train de parler à ton Dieu, et oh, ils pensent que Dieu ne t'aime plus. Oh, il t'aime toujours. Alléluia. Dieu, il t'aime toujours. Et il est toujours prêt pour toi quand tu reviens. Ils ont, ils ont appelé Samson pour venir les divertir, selon eux. Et Samson est en train de les divertir. Seigneur, mon Dieu, que tes enfants qui sont en ce moment de devenus des jouets dans la main du diable. Père éternel, je prie que tu se souviennes d'eux. Et que, Seigneur, mon Dieu, cela s'arrête. Parce que nous ne sommes pas des jouets pour l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour divertir l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pendant que Samson était en train de, de les divertir, ils ont placé des colonnes. Et Samson a dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes. » Alléluia !« Que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. »« Laisse-moi faire. » Parce que là, là, il sait que c'est lui et son Dieu maintenant. Il ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il y a un jeune qui était là et qui le tient par la main parce qu'il était aveugle. Et donc, il y a quelqu'un qui le tient. Non Il dit, « Laisse-moi !» Que je puisse toucher moi-même Que je puisse m'appuyer contre C'est-à-dire que là, là, je, veux, je préfère être seul Savoir que je suis un mon Dieu que de m'appuyer Sur quelqu'un qui sert des dieux étrangers Et la parole de Dieu dit Leur maison était remplie Mais Samson a invoqué l'éternel Bien aimé, l'éternel s'était retiré de lui. Mais la parole de Dieu dit Malgré ça, là Samson a invoqué l'éternel Il dit, Seigneur et, et, éternel Souviens-toi de moi, bien aimé la prière de Samson, c'est une prière forte. Malgré le fait qu'il sait que Dieu s'est retiré de lui, malgré tout ça là, bien-aimé, il dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, donne-moi la force, alléluia !» Et il veut pour tirer vengeance de ceux qui sont en train de se jouer de sa vie. Et la parole de Dieu dit plus tard, on ne va pas lire la suite, <rire> « ils sont, ils sont morts. » C'est-à-dire que Dieu a donné la force que Samson a demandé. Et ils sont tous morts. Parce que notre Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Quel que soit le, le, le, le litige que tu as, entre que tu as avec ton papa, il continue de t'aimer. Et il donne toujours gloire à son nom. Il donne gloire à son nom. Lorsque tu réalises qu'il faut que tu reviennes à lui. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui sont ce soir là sur cette plateforme. Seigneur, souviens-toi de chaque personne qui vient t'adorer. Seigneur, souviens-toi de chaque personne. Et souviens-toi du sang de l'Alliance. Du sang de l'Alliance qui est versé pour nous. Le sang, Seigneur mon Dieu, qui dit, à, à travers ce sang, tu as dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus Christ. Père éternel, nous croyons que nous sommes justifiés par ton sang. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, bien-aimés. Dis à l'éternel de se souvenir de toi. Dis à l'éternel de se souvenir de toi et d'effacer toutes tes transgressions et de te donner, de te donner la force et lorsque le Seigneur te donne cette force, ceux qui se jouaient de toi sont dispersés, ils sont anéantis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien, et bien, nous allons encore prendre Samuel, 1 Samuel 5, 1 Samuel chapitre 5, versets 2 à 4. 1 Samuel chapitre 5, versets 2 à 4. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur, c'est de proclamer la victoire de l'Éternel sur nos ennemis, quelle que soit la situation. 1 Samuel chapitre 5, versets 2 à 4. On va lire, versets 2 à 4. Alors je lis. « Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon, encore le même Dagon, et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, Asdodien, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre devant l'âge de l'éternel. Alléluia Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore... Est-ce que quelqu'un peut dire le lendemain encore Ça dit avec Dieu, là, ça finit pas, on joue pas à lui. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon... Étendu la face contre terre devant l'âge de l'Éternel, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ils ont osé prendre l'âge de Dieu. Notre Dieu, notre papa, l'Éternel des armées. C'est lui que Philistins va prendre, et puis ils s'en va mettre là où se trouve leur Dieu à eux, et ils s'en vont mettre ça à côté de leur Dieu. Mais bien aimé, l'Éternel leur a montré que c'est lui le Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ils se sont levés le matin. Ils ont trouvé leur Dieu. Là. Il était face contre terre devant l'âge de l'éternel. Alléluia. Je me demande comment ça s'est fait, puisque il était à côté. À côté, donc je me dis que s'il tombe, il va tomber, peut-être qu'ils sont parallèles. Il va tomber, puis Dieu est juste à côté. Non, non, non. La parole de Dieu dit, leur Dieu, là, d'Agon, là. il était étendu face contre terre devant l'âge de l'éternel. Alléluia. Tous genoux fléchis devant notre Dieu. Tout genou fléchis devant notre Dieu. On ne s'amuse pas avec notre Dieu. Et ils, sont, ils ont pris, ils ont remis encore en place. Peut-être ils pensent que c'est le vent qui a soufflé, quelque chose comme ça. Le lendemain, ils se sont levés cette fois-ci, même là. Dieu a fait plus. Non seulement il était étendu face contre terre devant l'éternel, mais la parole de Dieu dit que sa tête et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Ça dit, là, la même là. Il n'a plus de tête. Alléluia. Il lui, la parole de Dieu dit il ne lui restait que le tronc. Ça dit quelqu'un qu'il ne reste que son tronc là. Il reste quoi encore Il reste quoi encore c'est-à-dire là, là, il n'y a même plus, c'est-à-dire Dieu a montré que là, là, faut même pas jouer à lui. Pas parce que la première fois, comme tu étais juste étendu, vous osez encore le mettre à côté de lui. Non, il n'a même pas joué à lui. Cette fois-ci, on va voir où vous allez passer pour pouvoir le soulever encore et puis le mettre à côté de moi. Il ne reste que le tronc. Donc là, il n'y a plus de Dieu, de faux Dieu. Il y a notre Dieu, le véritable, l'unique. C'est lui seul qui est resté, au nom puissant de Jésus. Bien, suis méchants, tu ne te parler du Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, ce Dieu-là, c'est le même que nous sommes en train d'adorer là, là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non, c'est pas un plaisantin. Ce n'est pas un jouet. On ne plaisante pas avec lui. Et puis, on ne vient pas le confronter à d'autres dieux. Il les a exterminés. C'est comme ça qu'il va exterminer tes ennemis. C'est comme ça que tous ceux qui vont vouloir s'approcher de la grâce de Dieu que, que Dieu a mis sur toi, de ce que Dieu a prévu pour toi en 2022, c'est comme ça que Dieu va les décapiter. Au nom de Jésus. Alléluia et au verset 7, du verset 7 au verset 12, toujours dans, dans, dans 1 Samuel chapitre 5, du verset 7 au verset 12, je lis. Voyant du verset 7 au verset 12, voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Hasdod disent, dire L'âge de Dieu, l'âge du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, alléluia, car il a pesanti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu, alléluia. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et ils dirent Que ferons-nous de l'âge du Dieu d'Israël Les princes répondirent Que l'on transporte à Gath l'âge du Dieu d'Israël et l'on y transporta l'âge du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption hé hey, hey Alors, ils envoyaient l'âge de Dieu à Écron. Lorsque l'âge de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussaient les cris en disant « On a transporté chez nous l'âge du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple » et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent, renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, ni notre peuple. Alléluia Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle, la main de Dieu s'y apaisantissait fortement. Gloire à Jésus Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés de mourir, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Bien aimé, c'est comme ça que notre Dieu y travaille. C'est-à-dire que l'âge là, L'ennemi même en train de chercher à se débarrasser. C'est comme ça que les endroits où toi tu te trouves là, parce que l'onction de Dieu est sur toi, la personne qui veut t'emmerder là, à un moment donné là, bien aimé, eux-mêmes vont chercher à dire pardon cette personne-là, éloignée-là de nous parce que sa présence-là, avec la avec son Dieu, c'est pas bon pour nous. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceux qui ne sont pas morts sont été frappés d'hémorroïdes. Eux tous tremblaient. Ils savaient pas où te mettre. Alléluia. C'est pourquoi, maintenant même, je mets le feu du Saint-Esprit dans tous les endroits où l'ennemi a essayé d'être présent dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, élève la voix et dis devant l'éternel, maintenant même, tu proclames devant l'éternel que le feu du Saint-Esprit, le feu de l'éternel est dans tous les endroits où l'ennemi a essayé de s'installer dans sa vie dans ta vie, dans tous les compartiments le feu de Dieu est là, l'éternel les frappe l'éternel les frappe, tous ceux qui osent, qui osent entrer dans ta vie de façon démoniaque, le feu de l'éternel le paix de l'éternel, la fureur de l'éternel est contre eux, Dieu leur montre qu'il est un Dieu redoutable, il est un Dieu fort et puissant Alléluia, on ne joue pas avec ses enfants, et tous pleuraient. ramenez ça en son lieu, Alléluia ramenez ça en son lieu parce que personne ne peut toucher à notre Dieu, encore moins à ses enfants et la parole de Dieu qu'il y avait une terreur. Alléluia. On va aller rapidement pour terminer cette partie. Dans 1 Samuel chapitre 6, verset 1 à 3. 1 Samuel chapitre 6, verset 1 à 3. Alléluia. L'âge de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'âge de l'Éternel « Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent, « Si vous renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Alléluia. La parole de Dieu dit qu'ils ne savaient plus comment faire. Parce que quand ils amènent ça quelque part... <rire> Ça chauffe là-bas. Enfin, ça me fait un peu penser à Jésus quand il est descendu dans le séjour des morts. Alléluia. Qu'il est descendu pour aller prendre la clé, là. Je me souviens que c'est comme ça qu'il y a eu la panique dans le séjour des morts. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que, ils ont dit, ceux qui sont allés voir, ont dit, N -n -n, ne le renvoyez pas comme ça. Faites un sacrifice de culpabilité. Bien aimé, ce sacrifice de culpabilité, Christ a fait ça pour toi et moi. Le sang qui a coulé à la croix, là, c'était pour toi et moi. Le sacrifice de culpabilité a été fait pour nous. Mais, pour ceux qui, qui jouent avec notre Dieu, qui veulent jouer avec notre vie bien-aimée, ils vont confesser, ils vont confesser, ils vont être dévoilés, ils seront dans la confusion. Alléluia Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'éternel, notre Dieu. Alléluia Nous, ce que nous pouvons faire devant notre Dieu, c'est sacrifice, offrande d'adoration, offrande de louange, c'est de ça que notre Dieu a besoin. Et chaque fois que tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il faut devant ton Dieu, rappelle-lui le sang de Christ, rappelle-lui le sang de l'Alliance, bien-aimé. Rappelle-lui le sang de l'Alliance. Tu n'as pas de courrier à aller jeter, tu n'as pas de, de, de mouton à aller sacrifier, non, non, non. L'agneau de Dieu a été immolé pour toi. Alléluia. L'agneau de Dieu a été immolé pour toi. Mais tous ceux qui, vont, qui veulent s'en prendre à toi, au nom puissant de Jésus, la seule manière pour eux d'être sauvés, ils, se, ils seront dévoilés, ils vont être dans la confusion, ils doivent avouer et ils doivent se prosterner devant notre Dieu et dire Seigneur, je me donne à toi. C'est la seule manière pour eux d'être délivrés. Parce que l'année 2022, il ne faut même pas jouer avec notre Dieu. Notre Dieu, ce qu'il a prévu pour nous, c'est justement de montrer à tous ceux qui veulent s'arrêter devant sa mère. Parce que ce qu'il a prévu, il va faire. Tous ceux qui veulent s'arrêter devant sa mère pour empêcher quoi que ce soit. Là. Dieu va leur montrer qu'il est un Dieu redoutable. Alléluia. Ce sera leur risque de péril. Parce que nous, on va entrer dans notre destinée. Nous, on va entrer dans notre destinée au nom de Jésus. Alléluia. Comment ne pas aimer un tel Dieu? Comment ne pas se prosterner devant un tel Dieu? Comment ne pas se prosterner devant un tel Dieu? Les philistins croyaient qu'ils avaient tout gagné. Ils croyaient qu'ils avaient un Dieu. Mais notre Dieu leur a montré que devant lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Père Père, nous déclarons que nous t'aimons nous déclarons notre amour profond pour toi Père nous déclarons Père nous déclarons que nous t'aimons nous déclarons notre amour au fond pour toi, Seigneur. Toi, un Dieu redoutable comme ça, c'est nous que tu prends pour faire tes enfants. Seigneur mon Dieu, comment ne pas se sentir rassuré dans ta présence? Comment ne pas nous sentir en sécurité quand tu es là? Comment ne pas t'aimer? Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour au fond pour toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de te dire, remplis-moi, Seigneur mon Dieu. Je sais que mon amour ne va jamais être, Seigneur mon Dieu, euh, plus haut ou égal à ce, ce que toi, tu as pour moi comme amour. Mais Seigneur mon Dieu, je dis, je t'aime. Avec mes faibles mots, avec mes faibles sentiments, avec mes limites humaines, Seigneur, je t'aime. Bien-aimé, dis à l'Éternel que tu l'aimes. Père, nous déclarons que nous t'aimons, nous déclarons notre amour profond pour toi. Seigneur, je t'aime. Ô oh, Père, nous déclarons, toi qui es si grand Seigneur, que nous t'aimons, nous déclarons notre amour profond pour toi. Bien-aimé ce soir il y avait une préoccupation à laquelle je devais faire face parce que j'ai reçu des personnes qui partaient à l'aéroport, il y avait plusieurs choses, ils avaient des contraintes, des préoccupations et ils m'ont appelé de l'aéroport et tout ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est moi qui dirige l'adoration dans cinq minutes, donc à partir de là, vraiment ne m'appelez pas parce qu'il faut que je termine. Il y en a un qui m'a dit, « Ah, toi aussi, aujourd'hui, là, il faut laisser pour aujourd'hui, là, eh, faut... occupe-toi de nous. » Je leur ai dit, si, désolé, là je m'en vais devant mon papa, là je vais devant mon trône là où se trouve la paix, là où se trouve l'amour, là où se trouve la joie. Alléluia. C'est pourquoi je veux continuer de dire à mon papa que je l'aime. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. des à toi qui es sur le trône. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Seigneur, ce soir, tu te révèles à nous comme le Dieu redoutable qui aime ses enfants. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous déclarons notre amour profond pour toi. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh Seigneur, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Bien aimé, là où tu te trouves en ce moment, tu n'es pas n'importe où. Tu es devant le trône de l'éternel. Et ce soir, tu dois reconnaître sa souveraineté. Tu dois reconnaître son amour. Et tu lui parles directement. Parle-lui à ton papa. Dis-lui qui il est. Ce soir, je le reconnais comme le Dieu redoutable, mais en même temps comme le Dieu qui m'aime. Tu es Yahweh Tu es Yahweh Ce soir, c'est ce que mon cœur me dit Tu es Yahweh Tu es Yahweh Tu es Yahweh Alpha Et Omega Il est le premier, il est le dernier Tu es Yahweh Alpha et Omega Tu es le lion de la tribu de Judas Tu es le Dieu trois fois saint Tu es le Dieu créateur Tu es le Dieu qui est assis sur son trône Tu es le Dieu qui se lève pour moi Tu es le Dieu qui m'a aimé Tu es le Dieu qui s'est sacrifié pour moi Tu es Yahweh Tu es Elohim Ton nom est Jéhovah Tu es Yahweh Tu es Yahweh tu es le Dieu qui me console. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Bien-aimé, dis qui il est pour toi. Pour moi, il est Elishama. Pour moi, il est l'éternel Dieu. Pour moi, il s'appelle Je suis. Parce qu'en toute circonstance, il se révèle d'une manière. Il se révèle selon mes besoins. Et il agit en ma faveur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega, nul ne peut se comparer à toi. Tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh, tu es mon papa, tu es l'éternel Dieu, tu es l'éternel Dieu, celui devant qui toute langue confesse que tu es l'alpha, que tu es l'oméga, tu es celui qui est sur le trône, tu es celui, tu es celui devant qui, ô père, tout genou fléchis, tu es celui devant qui, tous les autres dieux se prosternent. Tu es celui devant qui les anges se prosternent. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Seigneur, tu es fidèle, tu es le Dieu victorieux, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de Jésus-Christ. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh.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 mon oh, Jésus est fidèle. Mon oh, Jésus est fidèle. Mon oh, Jésus est fidèle. Mon oh, Jésus est fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur, quelle que soit la situation, tu ne me laisses pas tomber. Même lorsque des doutes commencent à s'installer, tu as toujours une parole que tu m'envoies. Tu as toujours, Seigneur, un mot pour moi. Tu as toujours ta présence permanente, Seigneur, mon Dieu, que tu me révèles. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon oh, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Seigneur, tu es fidèle Mon Jésus est fidèle Sois Seigneur, je suis heureuse Et confiante lorsque je me mets devant ta face ce soir pour t'adorer Lorsque je me prosterne devant ton trône pour t'adorer Je suis convaincu d'une chose Tu es le Dieu fidèle Tu es fidèle Fidèle, tu es fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Ré que des bosques, que des bâches, que des gants, Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur, ce que tu as dit, tu vas le réaliser parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, tu es bon, ô éternel. Ô Dieu des Hébreux, mon roi des rois, tu es bon, Papa Yahweh. Ô Dieu des Hébreux, mon roi des rois, tu es bon, ô éternel. Ô oh Dieu de Josué, mon roi des rois, tu es bon, Papa Yahweh. Au oh Dieu de Joseph, mon roi des rois, quand tu passes, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse, tu es grand, Papa Yahweh. Oh Dieu de Sarah, mon roi des rois, tu es bon, ô oh éternel. Oh Dieu de David, mon roi des, rois, roi des rois, tu es bon, Adonai. Oh Dieu des Hébreux, mon roi des rois, quand tu parles, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Tu es bon. tu te lèves, tout se disperse. Tu es bon, Papa Yahweh. Oh Dieu des Hébreux, mon roi des rois. Quand tu passes, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Tu es bon, Papa Yahweh. Oh Dieu des Hébreux, mon roi des rois. Quand tu passes, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à visualiser ton Dieu qui, quand il se lève, tout fait silence. C'est-à-dire tous ceux qui perturbent ta vie, tous ceux qui veulent perturber ta vie, ils font silence, ils se dispersent.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 Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, oh, tu es mon roi. Papa Yahweh, tu es ma victoire. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur, Jésus, tu es ma victoire. Seigneur Jésus, je n'ai pas de mots, Jésus, pour te dire combien je t'aime. Seigneur Jésus, je n'ai pas de mots, Jésus, pour te dire combien je t'aime, Yahweh. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Jésus, oh, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, tu es ma vie. Jésus, oh, je veux te contempler. Papa, Papa Yahweh, tu es ma vie. Jésus, oh, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es ma victoire. Yahweh, oh, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, tu es ma vie. Seigneur Jésus, je n'ai pas de moyenne pour te dire combien je t'aime. Papa Yahweh, je n'ai pas de moyenne.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 Quelles que soient les circonstances, Papa Yahweh, je veux t'adorer, Papa Yahweh, oh, tu es mon roi, Jésus, oh, tu es ma victoire, Yahweh, oh, tu es ma victoire, Papa Yahweh, tu es mon roi, Alléluia, gloire à toi Jésus, louange à toi Lion de la tribu de Judas, Louange à toi, oh toi qui règne dans les cieux, toi qui règne sur la terre. Gloire à toi, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui dis la chose et elle arrive, toi qui décides, toi qui es le Dieu qui qui est souverain. Toi qui es le Dieu devant qui personne ne peut tenir. Toi qui es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Toi qui ferme et personne ne peut oser s'approcher pour ouvrir. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi, ô oh Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, ô oh Éternel. Gloire à toi, Elohim. Toi qui réponds. Toi qui réponds toujours. ô oh, notre Dieu. Toi qui réponds par le feu. Toi dont le nom est Jéhovah. Alléluia. Toi le Dieu qui aime ses enfants. Toi le Dieu qui s'est sacrifié pour moi. Comment ne pas te contempler. Tu assis sur ton trône. L'univers te, te, se prosterne pour t'adorer. La création se prosterne pour t'adorer. Qui suis-je pour ne pas t'adorer En plus, moi, tu m'as aimé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Tu m'as aimé avant que je ne sois conçu. Comment ne pas te louer Comment ne pas te contempler Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu soit loué, assis sur ton trône soit loué Yahweh. Mon Dieu soit loué, alléluia. Assis sur ton trône soit loué Yahweh. Mon Dieu soit loué, assis sur ton trône soit loué Yahweh. Mon Dieu soit loué, assis sur ton trône soit loué. Papa soit loué, oh mon papa. Assis sur ton trône soit loué Yahweh. Papa, sois loué, assis sur ton trône, sois loué, Yahweh, mon Dieu, sois loué. Ô roi des rois, nous te louons, nous chantons aux Anna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, nous te louons, nous chantons aux Anna à la gloire de ton nom. Alléluia. Ô roi de gloire, nous te louons, nous chantons aux Anna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, nous te louons, nous chantons aux Anna à la gloire de ton nom. Seigneur, nous sommes prosternés devant toi. Seigneur, mon Dieu, j'attrape de mes deux mains ce soir le pan de ta robe. Je suis prosterné devant toi et mon âme veut simplement t'adorer. Mon âme seigneur mon Dieu veut te contempler veut te magnifier au roi des rois nous te louons nous chantons aux anna à la gloire de ton nom au roi des rois nous te louons nous chantons aux anna à la gloire de ton nom nous te louons nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons, et nous te bénissons. Alléluia Au roi des rois, nous te louons. Nous chantons aux à la gloire de ton nom. Au roi des rois, nous te louons. Nous chantons aux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 Ô roi des rois, nous te louons. Nous chantons, Zana, à la gloire de ton nom. Sois loué, ô roi des rois. Sois loué, Seigneur des seigneurs. Sois loué, loué à jamais. Que tous ceux qui respirent,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 Seigneur des seigneurs, sois loué, loué à jamais, que tous ceux qui respirent louent l'éternel. Sois acclamé, ô roi des rois, sois acclamé, Seigneur des seigneurs, sois acclamé, acclamé à jamais, que tous ceux qui respirent acclament l'Éternel, sois loué au roi des rois. Rekabashcheke de Baya, Rekabashcheke de Gontarabashcheke de Gont, Orikabashcheke de Gate. Seigneur, avec tes anges, Seigneur, je joins ma joie, ma voix ce soir, et je crie, Seigneur, mon Dieu, sois loué au roi des rois, sois loué.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 Tu es digne De recevoir la gloire Je vais chanter Des louanges au Yahweh Je veux louer, louer, louer, louer Dans ce nom, Agneau de Dieu Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Je vais chanter tes louanges, oh Yahweh. Je veux louer ton Saint-Nom, Papa Yahweh.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 de recevoir la gloire Je vais chanter tes louanges au Papa Yahweh Je vais louer, louer, louer, louer ton Saint-Nom, Agneau de Dieu Je vais chanter tes louanges au Yahweh je veux louer, louer, louer, louer, ton Saint-Nom, Agneau de Dieu, Kenegot. Je veux chanter des louanges au Adonai. Je veux louer, louer, louer, louer, ton Saint-Nom, Agneau de Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es mon Dieu, Père. Je sais une chose, j'adore un Dieu vivant. J'adore un Dieu redoutable. J'adore un Dieu qui est plein d'amour et je lui appartiens. En moi, il a mis le sceau de la royauté. Sur moi, éternel, mon Dieu, je sais que tu as mis quelque chose de glorieux. Je sais que ta gloire est sur ma vie, Père éternel. Et tu es le Dieu, Seigneur, que je vais adorer toute ma vie. Tu es le Dieu que je veux magnifier toute ma vie. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia Béni soit l'Éternel. bien aimé, nous allons encore prendre nos bibles dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'avais invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Trois points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia, alléluia, alléluia, bien-aimé. Trois points de suspension que Dieu a mis. La parole de Dieu dit que la mère de Jabé lui a donné ce nom. Elle a dit « Je l'ai enfantée dans la douleur. » Mais bien-aimé, regarde la prière que Jabé a faite quand il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a dit « Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » à dire que Jabé a décidé que la souffrance que sa mère a connue quand il est né, là, ça doit s'arrêter à lui. Alléluia ce que sa mère a connu, elle a enfanté avec douleur. Il a décidé que ça doit s'arrêter à lui. La parole de Dieu qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Et quelque chose de merveilleux s'est passé. Si tu me bénis et que tu de mes limites, si ta mère est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et la Bible met non seulement point d'exclamation, mais trois points de suspension. C'est-à-dire il y a un vide qui est laissé là. Et la parole de Dieu dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Le si là, qu'est-ce qu'il a mis derrière le si, on ne sait pas. Bien-aimé, c'est à toi de remplir le si là. De ce, de, de, comment on dit, tu, as, tu dois avoir ta complicité avec ton Dieu. Il y a quelque chose entre ton Dieu et toi. Seigneur, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, et puis qu'est-ce qui s'est passé Trois points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ah, Seigneur, c'est fort. Seigneur, si tu fais ça là pour moi, Alléluia, bien-aimé ce soir, devant vous, devant les anges, devant le Saint-Esprit, je dis, Seigneur, Seigneur, si tu fais, si tu me positionnes là où tu, as, tu as décidé de me positionner, Seigneur mon Dieu, si tu as tes promesses là dans ma vie, Seigneur mon Dieu, si tu étends mes limites comme tu as, tu as promis le faire, Seigneur mon Dieu, si tu t'amènes avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Seigneur, ce que je peux te dire déjà devant tout le monde, c'est que je vais t'adorer. Je vais toujours t'adorer. Je vais proclamer ton nom. Alléluia, Père, Père éternel. Si hier, tu as accordé à Jabé ce qu'il avait demandé en te disant, si tu fais ça, la Seigneur, Père éternel, si tu lui as accordé cela, c'est que moi aussi tu vas me l'accorder. Alléluia. Et je veux ce soir rappeler, j'ai vu un poste de Cathy qui m'a fait du bien. Elle a écrit, « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qui. » Alléluia. « Je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas faire. » Pour Jabé, là, je ne sais pas comment tu vas faire. Et pour moi, là je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas quand tu vas faire. Mais je sais qui Je sais seulement que je suis dans la période. Je sais que mon atmosphère est remplie de ça. Mais je ne connais pas la date exacte. Ce que je sais, je sais qui Catherine, que Dieu te bénisse. Je sais qui me délivrera. Je sais qui me fortifiera. Je sais qui me guidera. Je sais qui m'accompagnera et me donnera la victoire dont j'ai besoin. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je joins ma voix à celle de ta fille, Cathy. Et je dis, « Seigneur, oui, je sais qui m'élèvera. Je sais qui m'installera à la place des rois. Je sais, Seigneur, qui me positionnera. Je sais, éternel, mon Dieu, qui me bénira. Je sais qui me gardera, moi et mes enfants. Je sais, éternel, mon Dieu, qui aura sa grâce sur ma maison. Je sais, Seigneur, qui a sa faveur sur ma maison, Père éternel. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quand tu vas faire certaines choses. Père éternel, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui est souverain. Père éternel, la seule chose que je sais, puisque je sais qui le fait, je crois en toi et je t'adore. Seigneur éternel, ce que tu as fait pour Jabé, fais-le pour moi aussi. Seigneur mon Dieu, quand j'ai lu aujourd'hui, c'est à ce niveau que je suis avec l'éternel aujourd'hui. Je suis aujourd'hui avec l'éternel en train de dire, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que c'est toi qui vas faire. Je suis convaincu parce que tu m'as dit. Maintenant, comment tu vas faire Comment tu vas faire Je ne sais pas. Et c'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, comme tu as dit à la Vierge Marie, quand, quand, elle, devait, quand elle devait te concevoir, l'ange lui a dit, euh, reste tranquille, c'est le Saint-Esprit qui va se poser sur toi. Alléluia C'est le Saint-Esprit qui va se poser sur toi. C'est la puissance du Très-Haut qui va te couvrir de son ombre. Et je crois que je suis sous la puissance du Très-Haut aujourd'hui. Bien aimé, je crois que toi aussi, tu es sous la puissance du Très-Haut. Alléluia Je crois que tu es sous la puissance du très haut Et je crois que Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie Ne cherche pas à savoir comment Parce que ça, ça lui appartient Ne cherche même pas à savoir le détail près Lui, il va te surprendre Et il va nous surprendre en 2022 Je suis convaincu que Dieu va me surprendre Gloire à Jésus Tout ce que tu as à faire, c'est de l'adorer Reçois l'adoration Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne tu Seigneur, Emmanuel. Alléluia, gloire à Jésus. Bien aimés, nous allons terminer en possédant le psaume 68 du verset 2 à 5. Psaume 68, verset 2 à 5. Je lis la parole de Dieu. Psaume 68, verset 2 à 5. Bien aimés, lis en possédant. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Comme la fumeuse se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alléluia. Mais les justes se réjouissent. Ils triompent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Bien aimé, tu vas mettre ton nom à la place.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 à Georgette qui s'avance à travers les plaines. Frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'éternel est son nom. Je me réjouis devant lui. Amen. Alléluia. Gloire à l'éternel. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Dieu qui s'avance à travers la plaine pour me secourir. Gloire au Dieu qui se lève et mes ennemis se dispersent. Gloire au Dieu qui fait fuir tous nos adversaires. Gloire au Dieu qui fait dissiper nos adversaires comme la fumée. Gloire au Dieu qui les fait disparaître comme la cire qui se fond. Gloire au Dieu qui nous donne la joie, qui nous donne le bonheur parfait. Au nom de Jésus, reçois ta visitation bien-aimée, je reçois la mienne. Et Seigneur, je suis sûr, sûr d'une chose, nous allons témoigner de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen.